Déjà, ce qui, moi, ce qui m'a frappé dans les enregistrements de La Brave, c'est que quand tu écoutes les gars parler, c'est des voyous. Ils parlent comme des voyous et comme des teubés en plus. Vraiment comme des abrutis. Et c'est hyper inquiétant. À la limite, tu vois, moi, je pourrais accepter que le flic, il soit vraiment énervé, là, tu vois. Ça fait 10 heures qu'il est sur le terrain, il pète un câble. Il... Mais là, les gars, ils sont pas énervés, hein. C'est leur mode de fonctionnement. Ils sont pas énervés, ils sont pas fatigués. C'est leur mode de fonctionnement. C'est des voyous. Ils parlent comme des voyous, mais vraiment comme des voyous de... Basse catégorie, quoi. Il y en a un qui parle, tu dis, mais celui-là, c'est un abruti, quoi. Et, et lui, il a un flingue, il a une matraque. Et c'est une personne assermentée, quand il fait un PV, sa parole, elle vaut plus que la tienne, donc il peut raconter ce qu'il veut dans le PV. S'il n'y a pas de preuve, c'est lui qui a raison. Donc c'est super inquiétant, ce recrutement. Et là, comment on va gérer, parce que ça fait des années qu'on recrute des gens qui n'ont clairement pas le niveau, comment on va gérer tous ces gens-là qui sont dans tous les services de police, là, qui n'ont pas le profil psychologique pour ça on les, on les voit en manifestation, il y a des mecs, qui c'est jouissif pour eux de tabasser, mais t'as rien à faire dans la police va faire du MMA. Je le dis clairement, je, je ne reconnais pas la police avec laquelle j'ai travaillé, donc moi j'étais sous-préfet de 2003 à 2008, et j'avais vraiment euh, un attachement à la police, je trouve que c'est un métier difficile, vraiment difficile, ils sont quand même confrontés euh, au côté le plus obscur de l'être humain, à la, toute la misère sociale et tout ça, je veux dire, moi je le dis souvent, mais j'ai dit, ils gèrent de la merde toute la journée, c'est ça le job de policier. Et donc j'avais un capital sympathie élevé pour la police, donc moi imagine, moi j'avais un capital élevé, sympathie élevé pour la police, après quelques années de mobilisation, je suis en colère contre eux, alors imagine le citoyen lambda qui avait pas d'avis sur la police, mais lui, il a la haine des flics. Les jeunes, là, on fabrique des générations entières anti-flics. J'ai souvent pris leur défense, et je, je continue à le dire, c'est un métier vraiment difficile. Mais zut, quoi. Il y a un moment, les gars, euh, assumez, quoi. Vous êtes plus défendable. Il y a un vrai problème dans le recrutement de la police. Euh, alors, il y a ces histoires de notes là qui sont baissées de plus en plus. Enfin, on recrute à 8 ou 7 sur 20, c'est halo quoi. On recrute des, des teubés, quoi. C'est inquiétant, on va leur mettre des armes à ces gens-là. Et surtout, ils ont supprimé aussi, il y avait une épreuve de gestion du stress, de voir comment les candidats, elle a été supprimée parce que ça éliminait trop de candidats. Bah justement, il vaut mieux les éliminer à ce moment-là. Parce que les gars, tu files un flingue, une matraque, des grenades de encerclement, bah, s'ils ne gèrent pas le stress, euh, euh, au secours. quoi.